Aujourd'hui, le thème qu'on a choisi pour partager un retour d'expérience, c'est l'innovation dans le recueil du consentement cross-device. Ce que disait très bien Pierre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans le parcours client, en fait, il y a beaucoup d'endroits et de moments dans lesquels on va avoir une opportunité de poser une question au client de lui demander ses préférences, ses choix, en ce qui concerne ses, ses données personnelles. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on comprend le, le consentement au-delà au de la, la contrainte réglementaire. C'est plutôt un outil, je dirais, de la relation client et, et, et qui va le devenir de plus en plus, parce que, comme on va pouvoir le, le montrer avec, euh, avec Florian qui, qui m'accompagne aujourd'hui, il y a un lien direct entre la capacité... Euh, d'obtenir un consentement et la capacité à générer de la valeur sur les données personnelles. Et c'est ce lien-là aujourd'hui qu'on est capable de mesurer et sur lequel on travaille, nous, à Didomi. Donc j'ai le grand plaisir d'être accompagné par Florian aujourd'hui. Donc Florian qui est cofondateur et CEO de Give. Je te laisse te présenter et surtout nous présenter Give. Bonjour, donc Florian, cofondateur de Give, plateforme de dons entre particuliers, donc dons à la fois d'objets que l'on n'utilise plus et de nourriture. Euh, L'objectif de Give en fait c'était vraiment de, de lutter contre le, le gaspillage sous toutes ses formes. Aujourd'hui, chaque année en France, il y a 10 millions de tonnes d'objets potentiellement réutilisables qui partent à la poubelle. Il y a 150 kilos de nourriture par an et par personne qui sont gaspillés. Donc, euh, alors, bien sûr, il y, y a certaines solutions qui existent, par exemple les sites d'annonces payantes, mais qui adressent que très partiellement la question. Donc, nous, on a vraiment voulu euh, promouvoir le don comme alternative euh, vertueuse. Aujourd'hui, Give, donc, ça, ça a été lancé en, en 2017, aujourd'hui, c'est 2 millions d'utilisateurs inscrits. C'est euh, près de 2,5 millions d'annonces qui, qui ont été postées. Euh, voilà, et on est présent principalement en France, mais aussi au Canada et, et prochainement dans d'autres pays. Et donc GIF c'est aussi et surtout une application mobile, quelle part dans les dons ça représente l'environnement mobile pour vous Alors nous on est, on est vraiment en service on va dire mobile first et on est né sur mobile, donc on a lancé l'application en avril 2017 comme je disais, on a lancé le site web, la web app en décalé, donc ça ça, ça remonte plutôt à, à fin d'année dernière, donc on, a, on est resté un certain temps où on avait uniquement l'écosystème mobile, donc aujourd'hui, ça reste de fait le gros de notre audience. On va dire que c'est 80% de notre audience aujourd'hui. Et, et du coup, euh, bah pourquoi est-ce que vous avez besoin de recueillir des consentements dans votre application mobile Qu'est-ce qu que ça signifie pour vous, le, le consentement chez, chez Give Alors nous, donc. On est un service déjà où, pour en profiter, il faut, il faut être logué, il faut créer un compte. Euh, on peut naviguer sur, sur l'application ou sur le site web sans avoir de compte, mais forcément on est limité. Si on veut plus loin, il faut créer un compte et donc il faut nous transmettre des données personnelles. C'est vraiment un passage obligé euh, dans, dans, dans ce processus-là. Donc ça veut dire email, nom, prénom, etc. Il euh, y a aussi un deuxième fait important, c'est que euh, nous, on, on a un modèle, un modèle de monétisation qui repose en partie sur la publicité. Et donc on va aussi monétiser une partie des données, ce qui fait qu'à euh, bah un moment donné, si on veut à la fois respecter le, les réglementations en vigueur, etc., bon voilà, je ne vais pas revenir sur la, toute la partie RGPD, et aussi respecter bah, les, les choix de nos utilisateurs en termes de partage de leurs données, on a, on a été confronté, on a eu cette étape obligée de mettre en place un module de recueil du consentement. C'est vrai que l'année dernière, donc, en, à l'automne 2018, il y a eu une très forte actualité autour du consentement pour l'INAP. La CNIL a, a mis en demeure plusieurs sociétés, des start -up françaises spécialisées dans la monétisation de données de géolocalisation. Et, et c'est vrai que nous, à Didomi, à ce moment-là, on a bien vu arriver le sujet du consentement INAP sur le devant de la scène pour nos, nos clients français. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là qu'on a commencé à, à discuter avec, avec Guy. Alors, on peut peut-être s'arrêter sur... Bah, Qu'est-ce que c'est que le consentement aujourd'hui dans l'application Give Avec donc un processus qui est en deux ou trois étapes, suivant les choix effectués par les personnes, dans lequel, et je pense que c'est un point important à souligner, vous avez une position assez stricte en fait par rapport au consentement tel qu'on le vit aujourd'hui dans nos parcours clients respectifs. Oui, complètement. Donc ça, effectivement, c'est notre module de consentement in-app. Euh, alors déjà, à quel moment est-ce qu'il arrive ce module de consentement Il arrive bah, pas longtemps euh, après que l'utilisateur ait découvert l'application. Ce qui est important de préciser, c'est que nous, on a volontairement décidé de, alors, de séparer euh, l'onboarding, qui est la phase où l'utilisateur découvre, le, découvre le, la plateforme, découvre le service, euh, la phase aussi durant laquelle on lui demande un certain nombre d'autorisations, comme euh, bah, les notifications, la géolocalisation, etc., et la présentation de, de ce module, euh, tout simplement parce qu'en fait, l'enchaînement de, de tous les process était vraiment très très lourd et un peu indigeste pour nos utilisateurs. Et ça s'est ressenti d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on avait fait au tout début, sur les taux de conversion entre euh, bah, téléchargement et création de compte. Donc, nous, ce, ce module-là, il arrive un tout petit peu après que l'utilisateur ait commencé à naviguer sur le service. Donc, on lui présente des annonces. Bien sûr, sans son consentement, on a une utilisation limitée de ces données personnelles. Et une fois qu'il a un petit peu compris comment marcher le service, c'est là, là où on pousse cette fenêtre. Cette fenêtre, elle est effectivement volontairement très exhaustive, parce que nous, on est amené à traiter des données comme, euh, bah, par exemple, des données socio-démographiques, de la géolocalisation, etc. C'est vraiment quelque chose sur lequel on se doit d'avoir euh, bah, un traitement assez strict. Donc on préfère être très clair et très explicite avec notre utilisateur et lui présenter directement toutes les finalités qui vont être faites avec ces, euh, avec ces données et un choix très explicite entre euh, bah, accepter ou non. Oui, c'est vrai que c'est souvent une question qui remonte, euh, c'est bah, euh, qu'est-ce qui va se passer si jamais je donne un, un, un choix strict à, tout, à tous mes clients. Ce qu'on voit bien et, et ce que je souligne aussi, c'est que... Euh, votre implémentation est conforme dans le sens où euh, le choix est par défaut neutre donc il n'y a pas de, de, de choix qui est précoché, aussi bien euh, de refus ou d'acceptation qui soit précoché il y a la, la possibilité offerte, euh, je dirais pour simplifier l'expérience utilisateur de passer rapidement l'étape en, en, en acceptant ou en refusant tous les, toutes les finalités et euh, on rassemble l'ensemble des informations qui sont demandées par la CNIL, donc, qui ont été vraiment précisés pour l'univers pour mobile euh, à l'occasion des, des mises en demeure de l'année dernière. Donc On voit bien que c'est euh, bah, l'implémentation, je dirais, euh, à la lettre de, de, de ce que demande la CNIL. Euh, du coup, la question suivante, c'est euh, qu'est-ce que ça donne en termes de, de résultats Donc Vous, après euh, bah, maintenant presque un an de, de mise en place, qu qu qu que, quels sont les retours euh, en termes de résultats donc, euh, Quels sont vos taux de consentement Qu'est-ce que vous avez à partager de, de, de ce côté-là oui, alors c'est vrai que nous, quand on a implémenté le, la CMP, c'était un peu la, la, la, la grande inconnue, parce qu'en plus c'était concomitant à la, à la, au déploiement de ce modèle de monétisation qui reposait sur la publicité, donc c'était quand même une donnée importante. Euh, on a, en fait, on a des taux de consentement aujourd'hui qui, euh, qui sont très très bons. En fait, on est, au, on est aux alentours de 90%, plus ou moins selon les plateformes. Il y a des, il y a des petites nuances entre iOS, Android, le web mobile, le web desktop. Mais on est globalement autour de 90% de taux de consentement, en tout cas sur les pages les pages visitées par nos utilisateurs. C'est vrai que c'est important de préciser Donc la façon dont on mesure typiquement le, le taux de consentement, ce n'est pas forcément le taux de consentement par utilisateur qui est l'indicateur le plus pertinent, mais c'est plutôt sur le nombre de pages vues totales lesquelles ont un consentement positif. C'est comme ça que, que vous le mesurez. Oui, complètement. Enfin, la CMP, elle est, elle, est, elle est quand même mise en place dans une optique euh, bah de, de, de monétisation publicitaire. Donc, effectivement, l'indicateur des pages vues est, euh, est très pertinent et c'est celui qu'on suit. Ouais. Alors, il faut quand même souligner que c'est un très bon taux de consentement. Euh, euh, à quel point tu, tu l'expliques par le, par le fait que, bah, au fond, c'est peut-être dissocié de l'onboarding Est-ce que c'est un des éléments explicatifs que tu, que tu dégages de ce très bon taux de consentement alors oui, une, je pense que c'est euh, une première explication. Donc nous on l'a dissocié de l'onboarding, donc on a voilà, on a un utilisateur qui sait pourquoi il est là, qui sait ce qu'il va retrouver sur le service, donc euh, peut-être que quand on lui, euh, on lui présente ce choix, il est peut-être dans de meilleures dispositions aussi. Euh, moi j'explique je aussi par le fait que euh, bah, les utilisateurs en fait, euh, savent qu'on est un service qui est gratuit, euh, qui repose sur... Euh, bah, sur en partie sur la publicité pour, euh, bah, pour pérenniser son modèle et que finalement si on leur présente clairement les, euh, les choix en matière de consentement, il y a aussi euh, alors je dirais pas que c'est une manière de nous soutenir, ça irait peut-être un petit peu loin mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a aussi euh, une compréhension de la part de nos utilisateurs ça c'est un point intéressant parce que nous ce qu'on observe de façon assez générale c'est une forme d'évolution de, de la maturité des, des personnes euh, donc on a vraiment des différences de taux de consentement entre clients qu'on ne peut qu'expliquer par le fait que leurs audiences sont différentes et réagissent différemment aux questions de consentement qui leur sont proposées, quelle que soit d'ailleurs la question. Et ça, je pense que c'est un peu un élément nouveau et, et qui, qui a, de notre point de vue, est amené à se, à se renforcer dans le sens où il euh, y a une forme de sensibilité plus, plus, qui se développe de la part des, des internautes et, et peut-être encore plus des mobinautes qui sont vraiment euh, interrompus euh, euh, de façon brutale par, par, les, par les éléments de consentement euh, qu'on qu observe sur, sur le marché. D'autres retours d'expérience dans la, dans la mise en place Est-ce qu'il est y a des, voilà, des, des, des éléments euh, dans, la, dans la mise en œuvre de ce projet que tu, que tu souhaites partager euh, euh non, bah écoute, euh, nous ça s'est très bien passé la mise en place, donc il y a eu un peu de boulot sur, euh, sur la partie app, et d'ailleurs qui a été fait bah, conjointement avec, euh, avec tes équipes à l'époque, parce que, autant sur la partie web, donc nous on s'est préoccupé de la question, je crois que c'était dernier, enfin, euh, dernier trimestre de l'année dernière, la partie web, c'est on va dire plus mature, il y, avait, il y avait des solutions existantes, on voyait déjà des CMP sur, sur un certain nombre de sites, sur la partie app, euh, de mémoire à cette période-là, je n'ai même, euh, même pas mémoire d'applications qui avait déjà implémenté euh, des CMP. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, y avait, euh, le parcours était à créer, euh, il voilà, y avait vraiment des questions d'ergonomie, des questions d'expérience utilisateur. Et, euh, bah, voilà, et ça, ça s'est fait en bonne intelligence, et, euh, on a passé un peu de temps, on a voulu faire les choses bien pour au final des, des résultats qui sont, qui sont plutôt bons, donc on est très content. Combien de temps vous avez mis à, à mener ce projet-là de, de bout en bout, si tu devais donner une, une durée à vue de nez bah, On a pris la décision sur le mois de décembre de l'année dernière et on a implémenté la, la CMP sur le mois de janvier de cette année. Voilà, alors après, il y avait, euh, il y avait une petite pression euh, sur, sur le marché. En fait, il y avait un certain nombre d'acteurs qui annonçaient qu'ils allaient qu'ils allaient arrêter de travailler euh, avec des éditeurs qui n'auraient pas implémenté euh, ce type de solution. Je pense qu'au final, ça a pris un peu plus de temps, mais on était très content d'être prêts euh, et d'être euh, dans les temps. Donc euh, voilà. Ça reste quand même, je pense, un, un, une mise en œuvre assez rapide. On voit, voit l'agilité de, de, de la start-up. Euh, à partir de là, quelles sont vos problématiques aujourd'hui euh, en, en termes de consentement euh, Tu as parlé du, du fait que bah, de plus en plus vous aviez aussi des audiences sur le web, donc euh, avec la, les problématiques cross-device qui ne manquent pas d'arriver dans ces, dans ces conditions-là. Comment est-ce que vous réfléchissez à ces sujets aujourd'hui, et, et, et, et notamment euh, au regard de la, la, la question de consentement et de préférence des, des ouais. personnes oui, effectivement. Donc aujourd'hui, nous, on est cross-device, avec pour le coup euh, une vraie utilisation cross-device de la part de certains utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, on va poster du contenu avec l'app, on, on va consulter l'app ou la tablette euh, le soir, et puis en journée, on va peut-être plus avoir une utilisation desktop. Euh, donc ça, c'est une première donnée. Après, nous, en termes de... Vraiment de de consentement et de préférence, au-delà de la stricte partie euh, données personnelles, donc qui était vraiment une étape obligée et réglementaire, nous on a des problématiques liées à, en fait, à la sollicitation de nos utilisateurs. Euh, on a différents types de sollicitations nous, sur Give on a des, vraiment des, des sollicitations purement tra transactionnelles, c'est-à-dire je, je dois confirmer mon compte, je vais envoyer un email, on, ou alors j'ai des messages non-lus, bah, je vais prévenir l'utilisateur qu'il a des messages non-lus dans l'application. On a des sollicitations marketing, on a des sollicitations un peu plus édito. Et on se rend compte que euh, certains utilisateurs n'ont voilà, pas la même tolérance envers ce différent, ces différents types de communication. Euh, avec la, la donnée très importante pour nous, c'est qu'on ne veut pas non plus qu'ils se désabonnent de tout ce qui est euh, sollicitation transactionnelle, parce que c'est nécessaire à la bonne marge du service. Donc euh, aujourd'hui, voilà, on a un petit peu de mal à gérer tout ça, et on aimerait vraiment proposer quelque chose qui, euh, qui donne le choix sur tous ces types de sollicitations à nos utilisateurs, donc on est en train de travailler là-dessus. et C'est vraiment la problématique euh, un peu du moment. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, donc au-delà de la, la stricte question réglementaire, qu'on appelle le, le consentement, c'est je consens à ce qu'un euh, traceur soit, soit déposé ou lu sur mon device à des fins euh, publicitaires par exemple, de la notion de préférence qui est au fond euh, ce qui parle aux individus, en fait, euh, euh, toi comme moi, on on préfère, on aimerait bien pouvoir indiquer à une marque comme Give ou comme une autre la fréquence à laquelle on reçoit certains messages, le type de message qu'on va recevoir. Et c'est vraiment cette notion de préférence qu'on voit nous beaucoup, beaucoup émerger sur le marché avec l'arrivée de plus en plus de solutions pour ça, de type préférence center, donc l'idée qu'on va centraliser du point de vue de l'expérience client, les consentements et les préférences dans un endroit qui soit, qu soit simple d'accès. Euh, et, et qui permettent aux personnes d'effectuer de, bah de, des choix, de les modifier euh, au gré de leur, de leur parcours. Euh, quelle, quelle, échéance, enfin, quelle, quelle échéance vous vous laissez là, sur ce sujet-là Est-ce que c'est -ce est un sujet de 2020 C'est quelque chose euh, Comment est-ce que vous, vous approchez la question c'est un sujet du premier semestre 2020, oui. parmi les, euh, <rire> les innombrables projets de notre roadmap bien chargé. Ouais, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'hyper important parce que c'est euh, un gros facteur de... En fait, la notification et la sollicitation sont un gros facteur de, de rétention utilisateur, mais peuvent aussi avoir l'effet totalement inverse quand c'est voilà, mal fait et quand ça va à l'encontre de ses choix et de ses préférences. Donc c'est vraiment un vrai sujet pour nous, donc euh, ouais, c'est voilà, en haut de la pile. Euh, quand, quand on a, on a créé Didomi, en fait, euh, on l'a créé parce que le RGPD est arrivé, hein, c'est ce que tout le monde me demande. Euh, nous, on a créé Didomi en 2017, mais euh, je pense que ce qui fait que c'est devenu un sujet, euh, c'est qu'au fond, dans la relation client, il y a, y a un, un pilier qui manque, qui est le, les choix des personnes, c'est la prise en compte correcte et efficace euh, des choix euh, du, du client tout au long de son parcours. Et c'est euh, peut-être d'ailleurs ce qui a donné lieu à la naissance du, du RGPD, hein, euh, cette forme de, de réaction euh, réglementaire pour, pour trancher la question mais au fond, euh, au fond il y a une attente qui est insatisfaite de ce côté-là en termes de, de relations clients et qu'on voit transparaître autour des notions de, de consentement et de préférence qui me semble moi très intéressante euh, à travailler pour, pour les années à venir. Euh, une, de l'actualité pour, pour Give pour terminer cette, cette session, qu'est-ce qui se prépare chez vous ouais, complète, alors on, on, on a lancé la, la, la section nourriture cet été donc c'est encore assez frais et pour nous c'était un point super important. Euh, de l'actualité vraiment très très fraîche, on va travailler, on travaille sur une refonte de notre identité et de notre marque et ça va sortir en, en fin de semaine, donc euh, par exemple le logo que vous voyez là ça va changer euh, donc voilà, attendez-vous attendez à avoir du changement euh, très très prochainement Merci beaucoup Florian, Donc euh, bah, j'invite tout le monde à télécharger GIF, c'est une super application, c'est très pratique plutôt que de jeter les choses euh, en bas de chez vous, il euh, y, y a probablement des personnes autour de vous qui pourraient en bénéficier euh, je l'utilise à titre personnel donc je, je ne peux que le recommander euh, bah merci beaucoup Florian. Alors, y avait, pas, je, je voudrais compléter par une question, si bien, et peut-être une question du public. Oui, bien sûr. Il euh, y avait un article sur vous qui était très dithyrambique euh, cette semaine ou il y a quelques jours, non Parce que ouais. je vous ai découvert avant de découvrir que vous veniez parler aujourd'hui, c'était avant-hier, quelque chose comme ça, j'ai vu dans. Oui, ouais, alors on, on, régula, on est régulièrement cité dans la presse, ouais. on est effectivement un sujet, Alors euh, d'autant plus avec la, la nourriture lancée cet été, mais on, voilà, on a un sujet effectivement qui parle pas mal. Donc on... Et alors sur le sujet de Didomi, on voit bien qu'au départ on parle du consentement, du recueil du consentement et on en vient à parler finalement de la délivrabilité des newsletters d'une certaine façon. C'est-à-dire à la fois qu'elle doit correspondre aux préférences des gens mais que les gens ont aussi le droit euh, de décider par eux-mêmes s'ils reçoivent une newsletter ou pas et qu'un autre ne le décide pas à leur place qui peut être un organisme de protection des données, des droits des consommateurs, ou en entreprise dans le B2B, un administrateur système qui va décider, par exemple, que les newsletters de l'EBG sont toutes bloquées. Alors, ça veut dire, euh, l'EBG envoie une newsletter, enfin plusieurs, c'est vrai qu'on informe beaucoup les gens, on dira, mais on vend rien après tout, les, gens, les entreprises sont adhérentes elles paient, elles paient une cotisation pour ça. Et euh, telle société va décider que l'EBG ne passera plus sur aucune adresse professionnelle, de sur son nom de domaine, enfin sur ses racines. Ce qu'il qu faut se dire, c'est que la notion de préférence, elle, elle excède de très loin à la seule question de l'emailing, par exemple. Pour une marque, c'est euh, bah, tous les moments de, du parcours client dans lesquels des données vont être collectées. Le, le, le client peut être engagé, ça peut être par téléphone, Bien par sûr. SMS, dans une application, sur un site web. Dans les parcours offline également, de plus en plus, on a, on a des formes de personnalisation qui peuvent euh, bah, faire peur au client, euh, l'inquiéter. Mais qui peuvent aussi euh, lui être utiles. Lui, lui être utiles. Et, Et donc, euh, voilà. comment est-ce qu'on est qu met en place. Cette perception du point de vue du client bah c'est un peu le, le chaînon manquant aujourd'hui, qu'on appelle nous bah, consentement et préférence, mais qui à mon avis voilà, est crucial pour bien sûr, une relation mais client. Mais, mais comme les, et par MP, exemple ouais. les marques auxquelles l'EBG s'adresse L'Oréal, Renault, envoient elles aussi des newsletters, donc résultat, quand des gens de Renault veulent me contacter, ils disent je t'ai envoyé un mail, je dis mais j'ai rien reçu, pourquoi Eh bien parce que notre fournisseur d'accès décide que le nom de domaine Renault.com envoie trop de mails et, décide, et dit c'est un spammeur et on arrive, on est à une époque où on décide pour les gens ce qui est bien pour eux et de les protéger contre leur volonté. Et on décide de beaucoup de choses. On décide de la religion des autres. C'est ce qu'on appelle l'essentialisation. On décide de leur sexe. On décide que, euh, y a des, on, on, on se fait des reproches moraux les uns les autres en permanence, etc. Et on arrive à des choses qui sont totalement folles, qu'un continent entier puisse adopter RGPD. Alors ça crée des business successful, comme dit Domi. Et, euh, et du coup, on est obligé de trouver des, des corrections en permanence à des choses qui sont naturelles. Et, euh, et, et qui fait que les gens qui paient une cotisation ont le droit d'être informés de ce qui se passe dans l'association la, qu'ils ont décidé de rejoindre. Et, et voilà. C'est vrai que je pense qu'on est allé trop loin, euh, voilà. Voilà, la question du spam est une question qui existe depuis les débuts d'internet, qui, qui est complexe, mais, euh, mais qui montre bien que en fait, si euh, on laissait les gens libres de décider, ils se retrouveraient surtout avec des, des boîtes mail submergées, de milliers de d'emails inintéressants. Voilà, C'est une question d'équilibre en fait. C'est une question d'équilibre, moi je pense que l'équilibre va de plus en plus aller vers les, vers les consommateurs, hein, je c'est ce que je souhaite aussi à titre personnel, c'est qu'on reprenne une partie du contrôle qui, dont on a été euh, bah, privé ces dernières années. Euh, et et, et c'est un peu comme ça que nous on pense la, la question du consentement et des préférences. Donc au service euh, de l'expérience client, au service des, des clients d'abord, et, euh, et donc... Euh, de façon assez logique, du coup, au service des marques qui, euh, qui en bénéficient, parce que hein, voilà, un client qui vous dit oui, c'est un client euh, qui va vous rapporter certainement beaucoup de business. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on mesure ça de façon très tangible aujourd'hui. Hein. Un éditeur de contenu, quand il reçoit votre consentement, euh, il va gagner deux fois plus d'argent avec de la publicité. Donc c'est deux fois plus d'argent et s'il si, en fait, n'obtient pas votre consentement, peut-être que son business model tombe à l'eau. Et ce lien-là entre bah, revenus générés et données personnelles, c'est euh, ce lien-là qu'il faut réussir à établir pour chaque marque aujourd'hui, pour que les, les choix qui soient faits fait en conscience, en fait. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, poser une question, faire une remarque, une expérience euh... Oui Alors, euh, vous avez une, une grosse voix, peut-être pas Comment vous gagnez votre vie chez Give? Oui, c'est effectivement une question euh, pertinente dans le cadre de la discussion. Euh, Aujourd'hui, en fait, on a, notre, notre modèle, il repose sur, sur deux piliers. Premièrement, la publicité. D'où l'importance du recueil du consentement, parce qu'on est amené à, à traiter un certain nombre de données, euh, voilà, quand, tout simplement euh, quand on fait de la publicité. Après, à côté de ça, on a aussi des offres d'abonnement euh, destinées aux utilisateurs euh, intensifs du service, plutôt les gens qui, euh, bah, ch qui cherchent à récupérer des objets, sous forme d'options de confort et de, voilà, de complément. Notre intervention ou on passe à la suite non, ben voilà. Merci à et tous les merci deux. Et a, et merci Florian. Merci à l'OBG. Merci d'être venu parler.